Cinquième édition du Sommet Coach en mission, c'est avec grande joie que je vous accueille dans cet événement unique qu'on organise uniquement pour les coachs qui veulent développer leur activité, vivre de leur passion et contribuer. On sera 2000 participants et il y aura 20 experts qui seront là pour vous servir. Ils vont donner des conférences et des masterclass avec leurs meilleurs meilleurs conseils qui leur a permis eux-mêmes de développer des business à 6 chiffres, à 7 chiffres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir échanger avec eux. On va pouvoir échanger entre nous et je vais pouvoir, avec mon équipe, vous servir aussi durant ces 5 jours. Le but, c'est vraiment de vous aider sur votre marketing, à attirer des prospects, sur la vente pour transformer ces prospects en clients que vous pourrez servir. Vous aider à devenir un meilleur coach vous aider dans votre mindset, dans vos croyances, à éliminer ces peurs et ces croyances qui vous empêchent d'avancer. Si ça vous parle et que vous voulez nous retrouver du 21 au 25 novembre, c'est très simple. Il y a un formulaire d'inscription en dessous. Inscrivez-vous et rejoignez-nous. On a voulu créer cet événement totalement offert pour pouvoir aider un maximum de coachs. Donc, hâte de vous retrouver de l'autre côté.